Je m'appelle Cybelle L'Espérance, je suis travailleuse du sexe depuis 10 ans, j'ai 40 ans. Je suis canadienne et j'ai immigré. immigré en France en 2016, j'ai eu des papiers en 2017. Avant j'étais nomade, j'ai passé 12 ans sur la route principalement en Europe mais aussi dans l'Arctique canadien, au Pérou. Dans l'est du Canada, j'ai beaucoup bougé. En fait, je ne restais pas plus d'un an au même endroit. Et puis, j'ai fait un grand voyage à vélo solaire et j'ai eu des dettes de vélo solaire. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la prostitution pour rembourser mes dettes de vélo solaire. Voilà. J'ai commencé comme sugar baby et puis après, je suis devenue escorte indépendante toute seule dans mon coin et après un an, j'ai rejoint un collectif d'indépendantes qui, qui avait pignon sur rue, on va dire, à Montréal, avec un partage d'appartements. Et puis, euh, j'ai pris ma retraite euh, deux ou trois fois, à chaque fois que je repartais nomadisais en Europe. Du coup, c'est vrai que je travaillais pas en Europe, je travaillais uniquement quand j'étais au Canada. Et euh, à un moment, bah, quand j'ai immigré, j'ai arrêté aussi, je me suis mariée en France. Et du coup, j'ai euh... ouais, pris une pause d'un an et demi et je suis devenue assistante sexuelle après. Parce que j'ai vu que ça me manquait, euh, le travail sexuel et ça donnait un cadre qui était rassurant pour mon mari et pour moi, ça me permettait d'explorer aussi toutes les problématiques de handicap euh, où j'avais déjà un petit peu le pied dedans. À l'époque, euh, dans l'escorting, j'étais spécialisée avec des personnes qui avaient des problématiques sociales. Euh, de l'anxiété généralisée, euh, être sur le spectre de l'autisme, ou tout simplement bah, qu'il n'y avait pas eu des opportunités de, de faire l'amour de Ken avant, euh, avant un âge qu'ils considéraient eux-mêmes comme étant un peu avancé. C'était déjà des formes d'accompagnement sexuel, et donc d'aller vers le handicap physique, euh, bon, j'étais mûre pour ça, et je trouvais que c'était. Euh, J'avais ma curiosité en fait, de, de pousser au niveau professionnel à autre chose. Et quand j'étais au Canada, je n'étais pas du tout politisée, donc j'ai commencé à être politisée beaucoup plus en France. J'étais déjà dans des forums en mixité où il y avait des Québécois, très peu de Québécoises québécois et pas mal de Français. Donc je voyais déjà un peu les luttes de loin. J'avais identifié un peu les monuments de ces luttes, les personnes voilà, qui, qui étaient au Stras, par exemple. Où je ne me sentais pas concernée par le Stras, même pas quand je suis arrivée, quand j'ai recommencé en France, parce que je me disais « c'est à Paris ». C'est des parisiens, c'est d'autres trucs en fait. Moi, j'ai pas besoin de... Voilà. Et donc j'ai rejoint le STRAS, le syndicat du travail sexuel, en 2019, en mars, sur euh, conseil d'un accompagnant sexuel aussi, qui m'a dit eh « ben non, mais on est des travailleurs du sexe, c'est important de soutenir, d'être représenté, machin ». Et c'est vraiment lorsque je suis allée au putain de rencontre, donc à Paris en 2019, en juin 2019, j'avais proposé un atelier sur, euh, bah pour les TDS qui ont des, des personnes en situation de handicap dans leur clientèle pour euh, faire de l'échange. Donc plutôt que de, de dire « Ok, je vais former à l'accompagnement sexuel », c'est plutôt « Ok, on va faire une co-formation, partage d'expérience, Et moi, après, bah, je vais ramener tout ce que j'ai appris dans les dix derniers mois où j'avais vu euh, tu vois, une cinquantaine de clients en situation de handicap et donc euh, quand j'ai fait cet atelier, on m'a accueilli avec un t-shirt euh, stras pdr avec mon nom dessus si du coup je me suis sentie un peu euh, bah, faire partie de, du truc quoi et, et c'est vrai que ça m'a donné envie de bah, ça m'a ouais, fait approfondir un petit peu le, le côté militant euh, je dis souvent que été, euh, je me suis retrouvée sur le conseil d'administration du STRAS parce que j'ai levé ma main au mauvais moment dans l'Assemblée Générale. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh. Mais euh, on, on m'a demandé euh, de me présenter pour bloquer des personnes euh, finalement, qui étaient vraiment euh, très problématiques. Et comme il y avait un, voilà, des gens auraient été élus par réclamation, euh, bah, il y avait euh, vraiment un gros conflit qui était en train de se produire autour de ça. Et du coup, j'ai dit « Ok, bah, je vais me présenter ». Et on m'a dit « Tu n'as juste à rien foutre en fait. Il y en a toujours un qui fout rien sur le CA ». Et bah, ce n'était pas moi. <rire> donc, euh, c'est donc comme ça que je me suis retrouvée au Stras et, et je milite là-bas, bah, au Strasse, depuis trois ans. et J'ai fait plusieurs de militants déjà. Le, dans mon parcours de politisation, il euh, y a eu un événement qui a été très marquant pour moi. C'était après que, que je suis arrivée en France, ça a été après euh, que j'ai donc repris en 2018 comme accompagnante sexuelle et comme escorte. Et je voyais bien en fait que, euh, que tout ce que j'avais vécu au Canada, qui était un peu idyllique, malgré que la loi soit la même hein, qu'en qu France, euh, tout ce qui était très... Euh, cool, la libre association des personnes, par exemple, c'était toléré là-bas, ce n'était pas le cas. On pouvait, en France, on ne pouvait pas partager euh, des, euh, des appartements, mais même aussi, moi, je, dans cette, euh, cette espèce de scope d'indépendante, on avait la, le marketing euh, en commun. Et le fait qu'on avait ce marketing en commun rassurait énormément un type de clientèle qui cherchait ce que moi j'appelle le sexe équitable. C'est comme un label finalement de dire toutes les toutes les femmes de Indie Companion, ou les personnes qui voilà, étaient TDS de, de Indie Companion, ce sont des indépendantes. Il y a eu un peu un tri à l'entrée. On sait qu'on n'est pas en train de financer euh, des proxenettes. Euh, des, des... On sait que les personnes sont là, euh, même plus par... Euh, je dirais pas par passion en tant que telle, mais en tout cas, on n'est pas avec des personnes qui, euh, qui exercent dans des conditions médiocres. Et donc, il y a beaucoup de clients pour qui c'est important quand même qu'il y ait des bonnes conditions de base dans lesquelles se passent les choses. Donc, ce n'est pas euh, voilà, le cliché du client qui vient se vider, mais bon, toutes les TDS savent ça, quoi presque. Donc, euh, voilà, euh, j'ai posté à un moment donné dans un forum euh, un peu... Zut, pourquoi on n'a pas ça en France Ça serait bien d'avoir cette espèce de label sexe équitable avec un site où on rassemble des indépendantes euh, et comme ça les clients savent euh, qui on est, machin, euh, qui voient bien, enfin euh, un genre de petit label de qualité. Et en fait, c'était très, euh, très néolibéral, mais en même temps, moi au Canada, quand je suis devenue escorte, ce n'était pas un point de vue politique. Moi, c'était beaucoup une réappropriation de mon corps. C'était, euh, j'avais pas d'argent, et en fait, c'est devenu une expérience d'entrepreneuriat. Donc en gros, euh... <rire> démarrer une entreprise que j'avais déjà voulu faire. J'ai fait des études d'administration, mais vraiment très courtes. Je n'ai pas tout complété. Mais en gros, d'habitude, il faut des capitaux. Et là, en fait, je pas besoin de capital. J'ai acheté un ensemble de sous-vêtements dans une ressourcerie pour 3 dollars. Et euh, je l'ai utilisé jusqu'à ce qu'un euh, puceau me le déchire en essayant d'enlever derrière, euh, de le dégrafer. Moi, j'avais vécu SDF pendant 12 ans, donc de toute façon, c'était assez... Euh, je pas besoin de grand-chose pour vivre, en fait. Donc, euh, si je me déplaçais à l'hôtel, j'avais besoin d'une robe, euh, et puis, euh, puis j'y allais comme ça, quoi, avec euh, ces avec soutifs. Euh, D'ailleurs, après, ça a été des soutifs euh, achetés chez Leclerc à 8 euros après, j'ai monté en grade. <rire> du coup, cette idée qu'on n'avait pas besoin de partir avec des capitaux. Et donc, je me suis entourée de personnes qui étaient hyper inspirantes dans leur façon de gérer le business. Des, des personnes qui disaient, moi, je n'avais pas l'intention de faire ça très longtemps. Du coup, j'ai besoin d'être efficace et je vais prendre les compétences. Je voyais leur marketing, il était efficace. Euh, ouais, j'étais admirative. Mais du coup, on était dans une inspiration de type business. Et les échanges entre les personnes étaient beaucoup aussi sur ça. Non pas sur la stigmatisation, sur les oppressions, sur les luttes, mais sur comment on peut nous améliorer nos conditions pour que le travail soit plus efficace, plus facile, plus rémunérateur. Donc, c'était quelque chose qui me manquait quand je suis arrivée en France, parce qu'on n'était pas sur le même contexte du tout. Et là, il y a quelqu'un, quand voilà, j'ai posté ce, ce message en disant « ça serait bien, bien d'avoir ce genre de label ». Et voilà, Il y a quelques personnes qui m'ont un peu sauté dessus, mais il y en a une en particulier qui disait « mais on fait quoi alors pour, pour les migrantes qui ne parlent pas français ou les personnes qui ne parlent pas français ont fait quoi avec... Euh, si elles sont obligées d'avoir un intermédiaire Et en fait, euh, là, je ne sais pas, il y avait toutes ces questions-là en mode, euh, oui, mais euh, tu abandonnes les plus faibles, machin. Moi, j'avais aussi mes, mes conceptions sur, sur la traite ou sur les migrantes euh, à l'époque, euh, qui étaient un peu à côté de la plaque. Mais, mais en fait, je pensais qu'à ma pomme mais à, à celle de, de ce que j'imaginais les prostituées libres, hein, comme, comme on dirait à une certaine époque. Et... C'est vrai que j ai, j ai, je pensais vraiment, dans l'amélioration des conditions, comment on fait pour relever le niveau, en fait. Mais c'est ce que je pense encore aujourd'hui, profondément, <rire> même si j'ai ce côté militant qui essaie de n'abandonner absolument personne. Donc c'est hyper important si je prends la parole en tant que meuf privilégiée. Voilà. Mais je continue à penser qu'en fait, euh, si on relève le niveau de façon générale, en donnant plus d'opportunités aux plus faibles, en donnant... Voilà, qui va rester, qui va continuer à faire du TDS C'est des personnes euh, dont ce métier-là est plus facile, leur convient mieux. en euh, mettre plus le cœur à l'ouvrage, vont être mieux payés aussi, euh, parce que justement, l'offre et la demande, ce sera plus les mêmes dynamiques. Donc même d'un point de vue d'analyse euh, néolibérale, en fait, je pense que toutes les conditions de tout le monde vont être meilleures si on arrive justement à relever ce niveau, mais en tenant compte aussi de voilà, donner d'autres options, avoir un meilleur filet social pour les personnes qui n'ont pas... Euh qui n'ont pas envie, en fait, de continuer à exercer ce, ce métier. Et donc on m'a recadré, on m'a recadré. Et moi, ça m'a bouleversé, ça m'a énervé, ça m'a fâché. j'étais plutôt en colère, j'ai eu la décharge d'adrénaline. Je me souviens, j'étais sur le quai à la gare et je lisais le truc et j'ai fait bon. Euh, j'ai répondu, j'ai dit euh, une merde. Je comprends pas ce qui se passe, mais en tout cas, je vous ai offensé. Je vais supprimer mon poste. Et je l'ai supprimé. Et là, j'ai quelques collègues qui adorent leur métier ou qui sont d'accord. à voilà, des fois un peu même avec la misogynie, un petit peu, oui, mais le client, voilà, il a bien des besoins, etc. J'ai des collègues comme ça, un peu plus vieilles aussi. Donc moi, j'ai 40, il y avait une collègue de, de 55 ans, une collègue de près de 60 ans aussi, euh, qui sont venues donc euh, me dire en privé, non, mais t'inquiète, hein, ils sont toujours comme ça, euh, on ne peut pas parler de ces choses-là ici, euh, c'est dommage, on passe à côté de quelque chose, euh, t'as raison, donc voilà, j'ai eu ces personnes-là qui sont venues me, conf me conforter dans ma position. Mais en fait, euh, ça ne m'a pas confortée particulièrement. Je me suis dit, OK, bon ben moi, je vais continuer à faire mon marketing de façon à montrer que mon sexe est équitable. Ce que j'ai à vendre, c'est de la sexualité euh, voilà, volontaire, rassurante pour les personnes pour qui c'est important, qui sont selon moi majoritaires quand même. Et, euh, et à côté de ça, bah, c'est vrai que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. En tout cas, j'ai plus souvent écouté euh, quels étaient les arguments autour de, de la migration, de la traite de, des tierces parties aussi. Donc euh, le Stras demande la décriminalisation du travail sexuel en incluant les parties tierces. Et au début, moi, c'était proxénète, ça voulait, ça voulait tout dire. Quoi. Mais en fait, quand on met le nez dans les lois, et maintenant même la question du proxénétisme, c'est devenu un... De, c'est vraiment le, mon cheval de bataille, je pense, le plus important. Euh, Qu'en France, la définition est tellement large. Euh, et donc se faire traiter de pro proxénète aussi, c'est vraiment un rite de passage quand on est militante. Et du coup, je, je me suis lancée euh, vraiment dans la déconstruction de tout ça, déjà hein, d'un point de vue personnel. Et au fur et à mesure que j'ai rencontré des collègues euh, d'un peu partout, ça, ça, ça changeait les choses. D'autant que je savais que j'allais vouloir m'impliquer politiquement, je commençais à voir, j'avais envie de me sentir utile. D'ailleurs, dans tous les boulots que j'ai eus dans ma vie, j'ai toujours vu que c'était une façon de subventionner mon bénévolat. Donc, j'étais SDF pendant 12 ans, mais euh, souvent hébergée à droite à gauche parce que j'étais bénévole sur des associations où finalement les gens bah, vivaient dans divers pays, euh, diverses villes d'Europe. Et euh, je me faisais héberger parce que j'étais une des bénévoles méga actives. Donc, euh, j'avais un réseau qui m'aimait bien. Je disais aussi que euh, je spéculais sur la bourse du karma. Donc, euh, j'investissais du, du bien et du coup, bah, les gens me le rendaient bien. Et c'est comme ça que je. Je me sentais légitime malgré le fait que je vivais quasiment sans argent pendant, pendant des années en fait. Pendant au moins 4-5 ans déjà, ça a été comme ça. Ce clash, c'est fou, mais il m'a vraiment donné, donné une claque, donné des, des éléments, je pense. Ça a été un des déclencheurs, comme ça a été un déclencheur d'être au putain de rencontre. Ça a été un déclencheur de manifester avec le Strasse, parce que je manifeste quasiment jamais. Et qu'on a fait la Pride, il y avait Accept Tester aussi. Je me sentais toute petite face à ces monuments que j'avais identifiés depuis longtemps de, de militantisme, euh, face à ces femmes trans, quand on m'a donné, que, que je savais extrêmement militante, justement courageuse, euh, très exposée, plus vulnérable que moi. Plus, euh, voilà, moins, moins. Je me sentais, moi, euh, femme blanche, euh, malgré que je sois migrante, euh, cisgenre, euh, assez confortable. J'ai épousé un bourgeois, voilà. Euh, je me sentais très privilégiée. Du coup, j'avais envie même de m'enlever de de devant le, devant le charme. En fait, on m'a dit « non, non, porte la banderole, stop transphobie <rire> ». voilà On m'a euh, donné des pancartes et j'étais à côté d'Axel de, de Sade qui, euh, elle, portait sa pancarte et je regardais limite comment elle la porte, comment elle a le port fier de tenir cette, cette pancarte bien haut et comment elle, son, son, son regard sérieux en fait. Et là, je me sentais connectée avec tout ce monde. Euh, avec les personnes, par exemple, qui étaient dans le, dans le camion euh, à la Pride, qui, euh, pour la plupart, étaient des membres d'Acceptesté, qui n'avaient pas forcément des papiers. Certaines avaient même des OQTF. Euh, donc, euh, moi, j'étais euh, là et je, je marchais. Euh, <rire> et ça a été un gros, gros déclic. On a été sous 40 degrés, euh, dans, dans des chaussures. Et l'idée de marcher dans les chaussures d'une pute aussi, ça a été un de ces déclics-là. Donc, c'est des moments comme ça où il y a eu des déclics et où je suis entrée vraiment dans, dans le militantisme euh, TDS euh, en France. Et... Euh et ça ne s'est jamais arrêté. <rire> Et c'est assez propre de ma personnalité que de devenir, euh, je l'ai toujours dit, je suis devenue radicale, mais tranquillement, pas vite expression québécoise. C'est vraiment les gens, ils te voient, ils te disent mais, mais t'es à fond, euh, t'es experte de tel sujet, t'es radicale, machin. Mais comme si c'était un truc qui m'était venu naturellement. Alors qu'en fait, c'est vraiment des petits trucs. Euh, en tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. Euh, J'ai pas eu la révolte instantanée, je suis plutôt une réformiste. Voilà. On pourrait m'insulter en disant au voilà, néolibérale de plein de trucs. Je suis pas une grande radicale à la base, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, j'avais l'impression de, de, de voir des trucs et de plus pouvoir ne pas les voir. Et euh, tout, tout, ce qui est dans, tout ce qui est dans les oppressions systémiques, en tout cas, ça m'a fait comprendre pas mal de choses. Et ça m'a donné un grand sens des responsabilités par rapport à ce que, à ce que je faisais. Donc j'ai continué à travailler pour subventionner mon bénévolat. Et ce qui a été un autre déclencheur, ben, c'est la crise Covid. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien créer des systèmes pour pouvoirer les gens. Donc même avant, euh, j'ai fait déjà des études en éducation. Bon, euh, vraiment un tout petit diplôme en éducation de l'environnement. J'avais vu ce que c'était que la communauté d'apprentissage. Et euh, c'est un système que j'aime beaucoup. L'idée que ben, déjà, euh, quand on est un éducateur, un pédagogue, on peut euh, juste le faire, euh, on accompagne finalement un groupe qui a déjà énormément de connaissances, mais individuelles, qu'on peut cumuler, il des idées hybrides, et les gens retiennent plus en fait quand ça vient de, de personnes horizontales que de sachants. Et, et après, bah, le, le sachant, la sachante, euh, s'il y en a une, bah, peut reformuler un peu ce qui a été dit, euh, apporter peut-être d'autres clarifications, donner d'autres exemples venant de la pratique, et, et au final, euh, c'est beaucoup plus riche, je trouve, comme méthode d'apprentissage. Et donc ça, c'est des, des choses que... Je, déjà, je m'étais vue vulgarisatrice à une certaine époque. Euh, J'avais fait des études en sciences en me disant que je pourrais être vulgarisatrice scientifique de carrière. Bon, la vie ne m'a pas du tout amenée là. Du coup, j'étais nomade SDF, donc je suis devenue vulgarisatrice de l'autostop et de la vie nomade. Je lisais tout ce qui passait et là, je suis devenue bah, vulgarisatrice, je pense, à travers mon militantisme, de la putologie donc de tout, euh, tout ce que je pouvais trouver comme connaissance en fait, qui pouvait être pertinent pour des militants, mais même juste pour, pour comprendre le travail du sexe et les, gens qui, les acteurs, les actrices du travail du sexe, euh, les enjeux et tout ça. Et la crise Covid a fait que ça, ça n'a pas été possible du tout. On était catapultés sur le terrain politique à devoir rencontrer des gens, à devoir faire du plaidoyer, euh, des gens qui ont du pouvoir, des gens qui s'en foutent de nous. Ce qui a été très difficile pour moi, j'ai aucun plaisir, en fait, à aller faire la pute dans ce type d'univers. Euh, la séduction, pour moi, ce n'est pas là où, où elle s'exprime le mieux. Et, et ça a été très, très dur parce qu'on bah, traversait une crise et en même temps, bah, dans les collègues, il y en a beaucoup qui ont dû se replier sur eux-mêmes, qui avaient plus l'énergie, la marge de manœuvre financière, de passer autant de temps à faire du bénévolat, à, à s'impliquer. Se... Voilà. Et donc, je me suis retrouvée à en faire beaucoup moins. De, de développement de systèmes, et, et là j'ai pris du recul récemment. Ce qui m'intéresse vraiment, ce qui est mon kiff dans, dans ma communauté, c'est de pouvoir transmettre, de pouvoir pouvoirer euh, au sens vraiment de donner des clés, euh, des outils qui permettent aux gens de faire de l'auto-représentation, euh, d'avoir les outils politiques finalement que moi j'ai eus euh, avec certains déclics. J'ai envie que les gens, parce qu'il y en a pas mal qui me voient, ils voient mon exposition médiatique, euh, politique, mais des, ma façon parfois de. Je suis une personne qui est, qui est pas divisive en fait dans la communauté. Souvent, je, je, je suis plutôt une personne modérée, conciliante. Euh, et je pense qu'il en faut, comme il en faut, qui, qui te foutent des baffes, en fait, euh, euh, métaphysiques quand tu dis une connerie, et que ça, ça fait comme moi, j'ai eu le privilège d'avoir ce genre de baffes. <rire> mais je pense qu'il faut des conciliateurs euh, aussi, et moi je suis une de ces personnes-là. Et souvent, je me suis rendu compte que de, de, des personnes me disaient, mais oui, mais toi, de toute façon, tu es tellement, euh, tellement avancée, moi je suis tout petite, je vais faire des erreurs, je ne vais pas faire les trucs, et du coup, bah, je repense en fait à toute... Euh, à comment moi je suis devenue radicale tranquillement, pas vite. Et, et je me dis, j'ai envie de leur donner des, des petits pas, des petites victoires, des petites. Des, des endroits où ils peuvent briller un petit peu. Et c'est vrai que dans le milieu du travail du sexe, comme nos luttes, elles sont assez ingrates et on, on a assez peu de gains, euh, bah, si on a des, des moyens de se faire des petites victoires, ne serait-ce que entre nous, dans la communauté, dans la construction de la communauté, dans les compétences qu'on se sent avoir, c'est déjà ça de gagner et je pense que ça peut faire des tremplins plus tard pour, pour des mouvements, pour accompagner des mouvements beaucoup plus massifs. Et du coup, bah maintenant je m'occupe, bah je, je suis une des personnes qui a démarré et qui est impliquée au secteur formation du STRAS et que ce soit au sein du STRAS ou ailleurs, de toute façon, mon ambition est la même, c'est de, de travailler à la passation de connaissances euh, entre les différents militants, donc faire connaître finalement le, le travail militant TDS qui s'est fait avant moi, euh, et euh, des personnes que j'admire, euh, valoriser leur travail par la vulgarisation, et ensuite bah, m'assurer qu'il y ait cette continuité militante, en fait, cette transmission, qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois, qu'il qu qu n'y ait pas des savoirs, en fait, c'est impossible, mais mon idéal, c'est qu'il n'y aurait pas de savoir qui reste bloqué sur une personne. Moi, je ne voudrais jamais être un goulot d'étranglement des connaissances. Donc, à chaque fois où je vois que les gens me sollicitent euh, voilà, « est-ce que tu peux me donner des ressources pour ci et ça ben, ?», j'ai envie de dire « ok, je vais créer un outil, la ressource elle sera là, et après vous n'avez plus besoin de me demander à moi ». Du coup, là, je pourrais me consacrer sur la transmission, peut-être un jour, pas juste de mes connaissances, mais de, vraiment de celles de plein d'autres personnes, euh, et, et que les gens, à terme, je vais leur enseigner à créer les outils eux aussi. Donc ça, c'est un kiff et je pense que ça va rester un kiff encore longtemps dans les prochaines années. J'ai l'impression que c'est un peu le but dans ma vie vu que je l'ai vécu dans la science, je l'ai vécu dans, dans le nomadisme et là, ça semble être vraiment le, le, la continuité dans la puterie et je, je suis très fière de ça. Je pense même retourner aux études, bon, peut-être juste pour me donner une légitimité face aux agents extérieurs en particulier. Euh, ou pour me prouver quelque chose peut-être aussi, mais euh, c'est un gros kiff et, et je pense que c'est une des raisons qui font que je suis encore militante quand je me lève le matin et quand je me couche le soir, que j'ai autant besoin de voir tous les gens, de, de rencontrer tous les gens inspirants de la communauté.